Bonjour, je suis Cécile, infirmière euh, militante CGT. Je suis administratrice sortante du conseil d'administration de la CNRACL. La CNRACL, c'est la caisse de retraite et la caisse aussi qui gère l'invalidité pour les fonctionnaires territoriaux et euh, les, les fonctionnaires hospitaliers. Alors, être élu à la CNRACL, c'est euh, être euh, participé à des commissions et au conseil d'administration de ce régime de retraite. Ce qu'il faut souligner, c'est que c'est le dernier régime de retraite qui a un conseil d'administration élu. Et pour notre organisation, c'est important que ce soit euh, les agents qui décident de qui les représente. Et donc, pour nous, la CGT, on est attaché à ce principe d'élection. Alors, les élections de la Sénéracel ont lieu du 1er mars, elles ont commencé hier jusqu'au 15 mars, à la fois euh, par vote, par correspondance ou par voie électronique. Et être élu au conseil d'administration de la Sénéracel au titre de la CGT, c'est avant tout défendre l'idée de la retraite solidaire par répartition. C'est-à-dire que les agents qui travaillent à l'heure actuelle dans les services publics, les hôpitaux, cotise et paye les retraites de euh, ceux qui sont partis à la retraite et qui euh, en bénéficient. Et ce système fonctionne depuis des années et doit continuer à fonctionner ainsi. La CGT lutte et luttera encore contre les projets néfastes du gouvernement, mais aussi évidemment euh, du MEDEF notamment. Euh, nous pensons à la CGT qu'il y a suffisamment d'argent pour permettre que ce système de retraite par répartition se poursuive. Alors le système, le, le régime de retraite de la CNRACL est viable. Nous avons encore un rapport démographique, c'est-à-dire ceux qui cotisent pour les retraités, toujours positif, certes il diminue puisqu'il y a de moins en moins d'effectifs dans nos, dans nos établissements hospitaliers, dans nos mairies, dans nos régions, mais pour autant ce, ce régime est toujours euh, en équilibre. Là où il ne l'est plus, c'est financièrement, puisque euh, la CNRACL a largement contribué depuis plusieurs années à abonder des régimes de retraite qui étaient eux en déficit. Et, et ce système pour la CGT est évidemment euh, logique, c'est-à-dire que nous devons contribuer les uns et les autres à avoir des régimes de retraite qui euh, s'équilibrent et qui soient solidaires. Pour autant, la difficulté rencontrée à la Sénéracelle, c'est le fait que euh, l'État et les gouvernements successifs ont décidé de diminuer les effectifs titulaires et on se rend compte là avec la pandémie de la Covid que nous avons besoin de fonctionnaires au service de la population, nous avons besoin évidemment d'infirmiers, d'être soignants mais aussi d'informaticiens, on l'a vu dans nos établissements hospitaliers ces, dernières, ces derniers temps. Nous avons évidemment besoin des gouttiers, nous avons besoin de gens qui s'occupent de nos poubelles. Tout, toute cette pandémie nous démontre que les services publics et les fonctionnaires territoriaux et Hospitaliers sont essentiels pour le fonctionnement de notre société alors évidemment voter cgt c'est euh, dire non à cette réforme euh, de retraite proposée par le gouvernement et qui n'est pas abandonné hein. donc 2022 il y aura euh, des élections euh, présidentielles il est essentiel de démontrer au gouvernement que nos collègues nos fonctionnaires territoriaux hospitaliers portent l'idée de garder euh, ce, ce régime de retraite particulier et dans ce régime de retraite particulier, il y a la notion aussi de reconnaissance de la pénibilité. Pour la CGT, il faut garder ce système de reconnaissance collective de la pénibilité. C'est pour ça que j'appelle l'ensemble de mes collègues à voter pour la CGT et pour avoir le, le nombre d'élus euh, nécessaire pour euh, s'opposer aux réformes régressives du gouvernement.